Notre équipe, on est vraiment focalisé sur ce qu'on appelle la lithosphère océanique, c'est-à-dire les plaques qui constituent les océans. Donc on étudie ces plaques depuis leur formation à l'axe des dorsales, quand les plaques s'écartent, et puis jusqu'à la subduction, quand ces plaques disparaissent et s'enfoncent et retournent à l'intérieur du manteau terrestre. Ce n'est pas une, une, une discipline au sens objet de recherche séparée des autres disciplines des sciences de la Terre, parce que les géosciences marines, ça concerne tout ce... Pourquoi on doit utiliser des bateaux pour, pour, les, pour les étudier. Donc ça peut concerner aussi bien des études de sédiments que des études de roches dures, que des études de, euh, de, du noyau de la terre, euh, du manteau de la terre, etc. etc. Les géosciences marines telles qu'on les connaît vraiment aujourd'hui, elles se sont développées euh, juste après la Seconde Guerre mondiale hein, et à la suite de, de, des études de, de magnétisme en particulier qui avaient été faites pour repérer les sous-marins ennemis, où on s'est aperçu qu'en en fait on pouvait, vraiment prouver euh, la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment prouver que le long des dorsales océaniques, euh, il y avait de la nouvelle lithosphère qui se créait en permanence et, et, et, et que donc les plaques s'écartaient au niveau des dorsales océaniques. C'est une discipline qui date euh, d'assez peu de temps en fait, d'une cinquantaine d'années. Parce qu'avant on étudiait beaucoup les chaînes de montagne parce que c'était ça, ça qu'on voyait et on, on pensait que les océans en fait c'était des endroits relativement peu intéressants, couverts de sédiments et très vieux etc. Et, et, et d'avoir vraiment démontré que dans les océans se créent en permanence euh, de, des nouvelles plaques hein. Euh, C'est ça qui a rendu l'étude de ces océans intéressante. C'est des topographies qui sont comparables à des reliefs alpins. Alors bien sûr, l'origine n'est pas du tout la même, mais euh, on voit des reliefs qui font plusieurs milliers de mètres de hauteur sur quelques dizaines de kilomètres. Donc des, des pentes qui sont, qui sont tout à fait comparables à, à ce qu'on peut voir dans les Alpes. On est vraiment spécialisé sur, euh, sur l'étude de la lithosphère océanique. C'est-à-dire, c'est la, la plaque. Alors, euh, comment est-ce qu'elle se forme euh, euh, De quoi est-ce qu'elle est composée euh, Et ça ça, ça, ça, ça, ça comprend des études de, de volcanisme des études de tectonique. Euh, des études aussi, une approche aussi de ce qui se passe dans le manteau sous la plaque, donc de convection, de fusion du manteau, comment les liquides s'extraient du manteau, enfin on aborde tout un tas de problèmes. Mais notre spécificité c'est qu'on étudie tous ces problèmes dans les océans et ça, ça veut dire qu'on est aussi des spécialistes de montage de grands projets parce que pour aller étudier des choses dans les océans, euh, et ben, Il faut mobiliser un bateau, ça coûte très cher, euh, ça implique beaucoup de gens. Une équipe moyenne dans une campagne océanographique, c'est 20 ou 30 personnes. Hein. Euh, c'est jamais des gens qui viennent d'un seul institut, c'est toujours plus ou moins international. Ça met des années à être monté, euh, ça nécessite des instrumentations spécifiques. Donc dans notre équipe, on est aussi euh, très porté sur le développement instrumental. Hein. En ce moment, un des projets qu'on porte, c'est sur la compréhension du fonctionnement des dorsales océaniques, c'est l'endroit où la croûte océanique se forme. Donc il y a beaucoup de processus actifs qui ont lieu, d'une part les volcanismes, les failles, tremblements de terre et activités hydrothermales. Donc pour comprendre comment est-ce que tous ces systèmes complexes fonctionnent, un des projets, c'est mettre de l'instrumentation au fond de la mer, pour enregistrer certains paramètres comme température de l'eau, des systèmes de thermales, tremblement de terre, parmi d'autres, oh, composition chimique des fluides. Il y a une zone qu'on étudie, c'est ça qu'on appelle la zone Momar, c'est Monitoring de la dorsale Média-Atlantique. C'est au sud des Azores, à la ride de la médiatlantique. Et là, il y a un site hydrothermal assez grand, ça s'appelle Lucky Strike. Euh, donc euh, et là il y a une série de sorties de thermales. il y a à peu près une dizaine une vingtaine de sorties de thermales haute température. Donc des cheminées jusqu'à 10 mètres de hauteur avec des fluides qui sortent à des températures de jusqu'à 400 degrés. Et donc on veut comprendre comment est-ce que fonctionne ce système parce que c'est là qu'on se fait une partie très importante de l'échange de chaleur entre la terre profonde et la colonne d'eau. Et aussi, toute cette chaleur c'est utilisée par des écosystèmes pour s'y mettre. Donc il y a tout un aspect de biologie qu'on développe, pas ici tout à fait, mais on collabore avec des biologistes pour faire ce couplage géophysique et biologique. Et par exemple ici, j'ai quelques de ces capteurs de température. Ce type de capteur va être mis en place par des robots sous-marin, donc on a besoin des attachements, des pièces particulières pour pouvoir les mettre en place. Donc il y a tout un travail d'ingénierie fait maison, disons, pour permettre la mise en place de, de cette manip. Donc l'idée c'est de retourner sur zone chaque année, récupérer les instruments et les remettre. Ça c'est la partie d'instrumentation autonome. Et on est en train de développer des projets, d'avoir vraiment des instrumentations connectées à un bouet avec télémétrie à terre pour avoir les données en réel My name is Satish Singh and I have been here in France for the last 9 years Soon after the 26th December earthquake and tsunami, we launched a very big program. So far, we had done four missions. Uh, the objective of these missions has been to understand why the earthquake was so big, 9.2, which is the biggest earthquake occurred over the last 40 years. Second big question we wanted to address was to why it stopped at where it stopped, why it, did not, it was bigger than why. Third question was, what will happen in the future? In the last three years, there has been three big earthquakes of magnitude 8.5 plus. The, the the last event in 2007 of magnitude 8.5 was here, just right here. So our objective was twofold: try to understand this one. Second objective was to understand now there is a gap between. This earthquake and the one which happened here. What happens if a big earthquake occurred here? The key point, which is very, very important here, these are the islands. And the earthquake occurs at the front here. So water moves here and goes all the way to India and Australia. Being an island, the water will stop here. There will be no tsunami in Sumatra. But we know from the history that there have been tsunamis. So we did survey all along this boundary and what we discovered to our surprise the gap, which we call it seismic gap, a big earthquake is going to happen in the next couple of years here if there is a tsunami, Padang, which is about 600,000 people live there below 6 meters above the sea level or will be in danger. What else we discovered that instead of the main thrust, which, which produced tsunami at the front, there are a lot of small thrusts like this, which are the faults, come at the other side of the island. After a certain time, you are bringing the sediments from the islands, depositing it, increasing the height. And after that, is a big earthquake and, tsunami, and landslide. It removed all the mass, And that creates a big tsunami. So we believe that most of the damage occurs along this side is due to the landslide caused by the earthquake. And that means that the monitoring has to be done on this side. All tsunami monitoring systems are placed on this side. If there is a landslide here, we need to monitor that. And our objective was to introduce the problem and then let Indonesia take over. Ce qui caractérise les géosciences marines par rapport à d'autres géosciences, c'est que qu'on a affaire à une colonne d'eau et cette colonne d'eau, elle ne nous intéresse pas précisément. Et donc, mais elle est en travers du chemin et donc pour avoir accès à notre objet d'étude, on doit soit développer des méthodes géophysiques qui nous permettent de, disons, de voir quelque chose à travers et ça c'est essentiellement des méthodes qui sont liées au, au, au sonar à l'acoustique hein. par exemple ça nous permet de cartographier le fond des océans, de voir euh, d'imager la, la réflectivité du fond qui nous, euh, qui nous renseigne aussi sur euh, sa composition euh, est-ce qu'il y a des sédiments etc et puis ensuite si on veut aller faire des observations directes, hein, eh ben, il faut utiliser des, des submersibles au début de la discipline quand, dans, dans les années 50 quand on cartographiait la dorsale, on avait un, un sonar avec un seul faisceau et donc on faisait une ligne et on avait la profondeur exactement sur, à la plombe du bateau. Maintenant on utilise des systèmes de sonar qui nous permettent de cartographier des bandes d'une dizaine de kilomètres à chaque passage du, du bateau. Et on utilise aussi maintenant des, des systèmes de, de, de cartographie à partir des sous-marins qui, qui qui permettent de cartographier des zones beaucoup plus petites, mais avec des précisions euh, très grandes, de l'ordre de, de, de quelques dizaines de centimètres. On utilise aussi bien sûr des instruments qu'on qu met au fond et de plus en plus qu'on laisse au fond pour enregistrer ce qui s'y passe. Et puis on utilise l'échantillonnage, donc on, on récupère des cailloux euh, et puis on les étudie, euh, on étudie leur chimie, on étudie euh, leur structure au microscope. Euh, on étudie leur déformation. On a un caillou qui est assez spectaculaire, c'est un, un basalte en coussin euh, qui vient de la dorsale sud-ouest indienne. Hein. Et, euh, la forme ronde, c'est dû au fait que la lave euh, se refroidit très très vite en, rentrant, en, en sortant euh, et, et en rentrant en contact avec l'eau de mer. C'est une roche tout à fait intéressante pour nous parce qu'en fait il s'agit d'une péridotite qui est altérée, qui est serpentinisée par l'interaction le avec l'eau de mer. Mais c'est une roche qui initialement vient du manteau terrestre, ça se situe peut-être à une quinzaine de kilomètres de profondeur. Et donc cette roche est montée par l'intermédiaire de divers systèmes de failles jusqu'à la surface, jusqu'au fond de la mer. La découverte des températures jusqu'à la et du de du On travaille vraiment à avec une très grande variété d'échelles de temps et d'espace. Par exemple, en ce moment, on a sur l'observatoire fond de mer qu'on qu commence à monter sur la dorsale atlantique au sud des Açores, on a des instruments, des sismomètres par exemple, qui sont en ce moment et depuis l'été dernier en train d'enregistrer tous les séismes actifs dans cette zone, et donc qui enregistrent en permanence donc euh, à, la, à la seconde mais parallèlement bien sûr on, on, on étudie aussi des phénomènes qui qui se sont passés il y a plusieurs millions d'années quand on étudie les zones de subduction par exemple et la croûte qui plonge dans les zones de... la lithosphère qui plonge dans les zones de subduction. Notre approche à, à, avant c'était toujours de, de venir et puis de, pendant un mois on a une campagne on étudie un objet et puis après on s'en va et puis éventuellement on revient euh, cinq ou dix ans après mais on n'a pas une étude en continu des processus volcaniques. Tout un aspect de notre travail qu'on va développer dans les années qui viennent euh, c'est l'étude de, des processus actifs hein, à l'axe des dorsales en particulier, et en particulier liées à l'hydrothermalisme marin. Et euh, ça, ça, ce qu'on veut développer, c'est une approche d'observatoire, donc mettre des instruments au fond de la mer.